Je pense qu'il y a un élément aussi important chez les avocats, c'est la gestion de leur temps, leur temps personnel. Et de ce point de vue-là, Mooncard est une aide importante qu'on apporte aux associés de notre cabinet et bientôt à l'ensemble des collaborateurs du cabinet. Et très clairement, c'est une problématique partagée par tous les avocats. Bonjour, donc je m'appelle Charles-Emmanuel Prière. Je suis avocat associé du cabinet UGGC Avocats. C'est un cabinet d'une centaine d'avocats à Paris, 130 dans le monde. Le facteur de succès essentiel d'un cabinet d'avocats sont les avocats qui le composent. J'ai l'habitude de dire qu'un cabinet ça fonctionne sans usine, ça fonctionne avec un loyer, des salaires et trois crayons. Notre première préoccupation c'est d'abord de recruter des talents et des talents au plus haut niveau, mais aussi de les mettre en condition d'exercer leurs talents. Dans le cadre de mon activité, je travaille avec beaucoup de start-up et donc j'ai l'habitude de regarder un certain nombre de secteurs et notamment celui des fintech. Et pour les besoins du cabinet, j'avais besoin de trouver une solution administrative de gestion de nos frais. Et dans ce cadre-là, Mooncard est devenu assez évident. Les associés du cabinet utilisent leur carte de règlement Mooncard pour assurer le paiement de l'ensemble de leurs frais. Et donc avec l'application qui est liée à la carte Mooncard, ils vont pouvoir assurer les règlements, mais aussi l'enregistrement comptable direct de la facture, vers notre système de gestion interne. Première étape, le gain, c'est de la simplification, de la transparence au moment du règlement. Le second gain, il a été aussi très rapide, c'est dans la simplification administrative dans l'équipe comptable. On a très clairement gagné plus de l'équivalent d'un temps plein et on peut, de cette façon-là, utiliser le temps de l'équipe comptable vers des travaux à haute valeur ajoutée, beaucoup plus que de la saisie administrative. Et donc, de ce point de vue-là, on a gagné en temps et en efficacité.